ce règlement européen, et qu'on a dû trouver les solutions pour le mettre en œuvre, un petit peu livré à nous-mêmes et tout seul. Ça, c'est un petit peu regrettable. Donc, sur d'autres projets futurs, nous, et en tout cas moi, le message que je passerai, c'est, si possible, à l'État, de pouvoir nous accompagner et de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes. Alors, les élus et les collectivités sont des structures qui s'adaptent très vite, qui sont plutôt volontaires pour se mettre en conformité,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 et vous conseiller dans la mise en œuvre et la, la mise en conformité du, de nos collectivités face au RGPD. Je vous souhaite une très bonne réunion à Dijon, j'aurais énormément aimé être avec vous, et je le suis par la pensée, et je vous souhaite une bonne réunion de travail. A bientôt